Alors, je vais commencer cette présentation en, en donnant juste un élément. Donc, euh, j'ai travaillé pendant quelques années sur les traces, euh, les, les, les traces coloniales euh, dans les villes de Marseille et de Bristol, en portant un intérêt particulier donc euh, au, au phénomène de décolonisation du patrimoine. Mais avec cette communication, je propose de, de revoir les relations entre performance et héritage colonial en considérant plus particulièrement l'importance du dessin, le dessin qui devient un site pour affronter les mémoires traumatiques résiduelles sur le terrain du corps et de la psyché. Et donc je vais vous présenter cette recherche à partir de la production de Pélagique Baguidi, qui est une artiste d'origine béninoise, née en 1965, qui travaille à Bruxelles. Depuis une vingtaine d'années, l'artiste réinterprète la mémoire traumatique des sujets des diasporas à partir de documents d'archives qu'elle traite graphiquement. Très précisément, elle inscrit cette approche et ses questionnements dans l'horizon de la pensée décoloniale. Par exemple, après sa participation à la Documenta 14, en 2017, elle, donc, qui était un travail sur lequel je vais revenir, mais qu'elle avait mené en aval consulte, de consultation dans, le, dans les centres d'archives en Afrique du Sud, elle explique qu'il que, euh, s'agissait de prendre en compte, je la cite, toutes sortes de conscientisation menée sur le processus décolonial, qui est un processus irréversible dans lequel nous marchons. Fin de citation. Or, le dessin intervient comme le site privilégié depuis lequel elle entend accomplir ce processus décolonial, comme elle l'écrit, comme elle s'interroge. Je la cite "Qu'est-ce que devient mon corps et quelle est la trace que je peux déposer Fin de citation. L'intérêt de l'artiste pour le dessin, comme chambre de résonance aux questions décoloniales, procède de l'intérêt de l'artiste plus généralement pour les politiques du corps. Il témoigne d'une conception d'un corps dynamique qui, tout en subissant la mémoire de la violence, celle des archives coloniales notamment, permet à la fois de la négocier. Je me propose de contribuer à l'étude des interventions décoloniales des dans l'art contemporain à partir d'une grille de lecture, que j'ai puisé donc, euh, dans, dans la lecture précisément de différents textes de Walter Mignolo. Donc je, je me propose d'examiner euh, la production de Pélagique Baguidi en prenant en compte le dessin comme trace, mais aussi en tant que dispositif d'exposition, et de voir comment ces différentes modalités deviennent une ressource de déprise avec certaines catégories épistémologiques occidentales, en particulier l'histoire, l'histoire de l'art, l'éducation. Et donc, quand je parlais de la grille de lecture que je, que, que je fabrique à partir de différentes lectures, eh bien, il y a euh, différentes choses. Il y a le récit des subjectivités, issus des contextes migratoires. Il y a la reconceptualisation de l'art comme soin. Et enfin, la notion de body politics, soit l'engagement d'une subjectivité qui n'a pas été formée dans le dissente. Tout un banc de la pensée décoloniale, enfin qui s'intéresse à l'art en tout cas, repose sur l'idée de faire émerger les conditions à partir desquelles les discours sur les récits et les objets euh, issus de la modernité et de la colonisation peuvent être exprimés sans, je cite Mignolo, reproduire la rhétorique de la modernité et de la logique de la colonisation. Ce que Walter Mignolo présente comme l'horizon décolonial, et en particulier donc, la, le, le processus de délinking, de déprise, ne peut s'opérer, explique-t-il explique dans son essai Fred Wilson's Mining the Museum, qu'à condition, je le cite, d'inclure des histoires autrefois réprimées et des mémoires migratoires. Celles-ci, explique-t-il, deviennent un moyen de transformer musées, parce qu'il s'intéresse dans cet article euh, donc, du début des années 90 à la question du musée américain, de transformer les musées en des sites de contamination. C'est à partir du diagnostic qu'il pose, hein, en particulier de l'échec des musées, euh, à fournir euh, au peuple du monde transmoderne des catégories adaptées à leurs expériences réelles, que le penseur appelle de ses vœux le musée mais aussi les artistes euh, à faire émerger des voix celles qui sont, euh, donc, je le disais, hein, les voix des, des sujets euh, issus dans des contextes migratoires et des mémoires réprimées. C'est à partir de 2004, à la suite d'une résidence d'artistes au Centre d'art contemporain de Nantes, qu'apparaissent dans l'œuvre de Pélagique Baguidi les premiers signes d'une volonté d'exprimer euh, ces récits euh, d'une mémoire réprimée. Elle va mobiliser, comme on va le voir également, toute une réflexion sur les gestes qui spécifiquement peuvent évoquer des mémoires et des, et des techniques inscrites dans le contexte des diasporas africaines. Pélagique Baghidi trouva à Nantes, cette ville au cœur de la traite négrière transatlantique française, dans le musée historique de la ville, le, livre, le code noir, donc vous avez à l'écran la reproduction de la première édition, le Code noir, comme vous le savez tous, désigne cet édit qui avait été promulgué en 1685 par Louis XIV et par lequel était formalisé le cadre juridique qui sous-tend le système d'esclavage dans les colonies françaises, des Caraïbes et du Golfe du Mexique. Ce code réglementait la manière dont les esclaves noirs devaient être traités, allant de l'exigence de leur baptême catholique à la spécification que les fugitifs devaient avoir les oreilles coupées. Le code noir a ensuite servi de loi sur l'esclavage dans les anciennes colonies américaines et a régi la vie de millions d'Africains américains jusqu'à l'abolition de l'esclavage. La première rencontre de l'artiste avec ce livre déclenche une série de visions qui déclenche par la suite elle-même une série de dessins. En particulier, la série de dessins éponyme « Le Code noir », qui aujourd'hui compte plus de 160 dessins. Donc En 2007, le, la somme s'est élevée à 120. Ici, on le voit, le recours au dessin est exploité pour sa capacité à commenter et à réfléchir sur un moment historique particulier, à savoir l'esclavage. Expressionniste, tracé dans une grande célérité. Les dessins mettent au cœur du projet la représentation des blessures que le colonisme a infligées et que le post-colonial n'a pas réussi à guérir. Elle met également en scène la notion de processus d'oubli dans l'histoire et on va voir comment. Claire Griffith met justement en relation ce travail de Pélagique Baguidi qui est réalisé, comme on le voit, dans des palettes très restreintes de rouge, de noir, de gris. Griffith met en relation ce travail-là avec les analyses qu'a fait au Envésor de l'art sud-africain, notamment sous le régime de l'apartheid, en ce que ce travail-là met au jour l'expression visuelle de l'impact physique de la brutalisation. Il faut souligner en effet la nature chaotée et de ce travail entre apparition et disparition, qui constitue une caractéristique majeure de ces dessins. Elle traduit donc la brutalité insoutenable du code noir mais renvoie sans doute également aussi à une autre dimension qui est la position de cet objet, le code noir, dans la mémoire personnelle et collective. Elle a, en, en marge ou en complément de ce travail de dessin, tr et rédigé et brodé un manifeste qui a pour titre « Le manifeste contre l'édit du code noir » de Louis XIV 1685 dans lequel elle explique « J'ai entendu parler du code noir quand j'étais enfant » Il fut mentionné pendant un cours à l'école, mais si brièvement qu'il a été enfoui dans ma mémoire. On pourra donc constater euh, l'importance euh, et la capacité de la matérialité propre du dessin à tisser de façon métaphorique les questions d'oubli, mais aussi celles des conséquences pour la psyché dans tel refoulement. Dans ce projet, le noir, le blanc, la surface du papier sont autant d'éléments qui deviennent des métaphores de la peau, de la, mais aussi de la couleur, tandis que la dialectique d'apparition-disparition que contient virtuellement toute opération de dessin creuse les images de l'effacement et de l'invisibilité. À l'aune des propos de l'artiste sur son propre refoulement du code noir dans sa mémoire, il apparaît que la déformation des visages, dont celui que nous voyons à l'écran, qui expose des bouches ouvertes, qui émettent des cris que nous pouvons entendre, met en scène la violence intolérable euh, de la torture, et, et, comme je le disais, elle livre aussi une image des constructions mémorielles collectives euh, du passé esclavagiste et dans lesquelles euh, s'inscrit le rapport de l'artiste à cet objet. Alors, on l'a vu, la nature chaotée de la représentation peut refléter le statut mémoriel du, du Code noir, mais il enregistre également la méthode de l'artiste, le rapport qu'elle va développer en particulier aux documents historiques traumatiques, documents traumatiques ou encore, selon ces termes, documents toxiques. En effet, la fabrique de la série de dessins s'inscrit dans un double mouvement de saisie et de retrait au regard de l'archive. La volonté de l'artiste de témoigner la conduit certes à se placer dans une position de confrontation au regard des archives coloniales, qu'elle pense comme un absorbement. Cependant, cette pulsion d'enregistrement d'une mémoire effacée se confronte à la répulsion qu'exerce le matériau toxique esclavagiste que travaille l'artiste. La description qu'elle qu'elle qu m'a donné récemment euh, de, de, du travail qu'elle a effectué euh, dans un, dans, à une autre occasion, donc en 2012, au musée royal euh, d'Afrique centrale à Tervuren, euh, sous le nom de The Dismantled Writing. Peut évoquer euh, cette méthodologie spécifique de la dessinatrice face aux archives toxiques. Euh, donc euh, la, la matérialisation de, de, de ce travail-là, c'est ici incarné, un ensemble, enfin, un carnet avec un ensemble de dessins. Elle avait mis en place une méthode de travail à Tervuren, au centre de, de documentation, qui qui permettait justement de, enfin, qui permettait de comprendre ce rapport de, de saisie et de retrait euh, au regard d'une histoire toxique. Donc Il s'agissait de mettre en place une consultation hebdomadaire demandant au Centre de ressources des photographies argentiques, en noir et blanc, de différents thèmes, par exemple le thème de l'éducation. Et au plus, était-elle capable, à, à la, après avoir rencontré, après s'être absorbé de ces différentes archives, eh bien, de produire une dizaine de dessins dans la matinée elle explique qu'après ce temps d'absorbement venait celui de la synthèse et de la mise à distance, je la cite. « Ensuite, je me décollais de l'image et je faisais la synthèse avec le griot, fin de citation. Claire Griffith suggérait en 2012 au sujet des dessins du Code noir combien le mode de fabrication de l'artiste remet, je la cite, « en question les pratiques de, la, de, de mémoire de la tête négrière », dont Frith et Hodgson ont montré en 2014 le caractère Centré sur le mouvement abolitionniste, on peut argumenter donc sur cette idée euh, d'une d'une position spécifique dans la façon dont l'artiste investit les, les débats autour de la et la représentation de la, de la mémoire de l'esclavage, en, en en soulignant précisément qu'elle va faire inter, intervenir. Dans son travail, une interaction particulière entre euh, ses, ses, ses, ses, les objets et des gestes et des récits culturels qui réintègrent sa propre subjectivité diasporique. Or, comme l'ont montré Walter Mignolo et avant lui, gross Grossfogel, c'est l'intégration d'épistémologie du Sud qui permet le processus de décolonisation épistémique, et j'y reviendrai. Sur le plan des gestes, et en particulier des gestes du dessin, on peut, on peut se demander si l'artiste n'opère pas une décolonisation des modes de faire. En effet, on sait que la ligne euh, est traditionnellement en histoire de l'art cette, euh, cette forme symbolique qui va euh, s'associer au, au mythe fondateur de l'art classique, on pense à, à, à Dibutade et, et à Pline, mais l'artiste, quand elle parle de dessin, va plutôt euh, évoquer son tracé, un tracé qui n'est jamais en ligne droite, mais qui va plutôt épouser la forme de la spirale. Et elle met directement en, en lien ce, ce geste-là, ce geste de dessin, avec la pensée de l'auteur entier Franck-Étienne, que l'on voit à droite. On voit à droite, voit à droite un, un, un, un livre, un ouvrage de 2004. De la même manière, le rapport de l'artiste à la tâche comme langage, ici on voit un travail de 2018, euh, va mettre en jeu des techniques spécifiques euh, comme celle du batik ou le dépôt euh, de l'encre et de la peinture à base de sel elle va travailler aussi à partir de, de, de matériaux spécifiques comme des textiles qui ont une qualité d'amasser précisément car explique-t-elle ces, ces tissus, ces textiles rappellent les produits des marchés en Afrique elle explique à propos de sa technique que l'on voit ici donc de, de laisser infuser la tâche je la cite, « Ce sont des tâches que je dépose. Je reprends des techniques traditionnelles de Batik, des réserves de sel et on laisse infuser. Après, j'interviens sur ces tâches-là. » Fin de citation. L'association des gestes issus de traditions culturelles plurielles participe à ce que l'artiste appelle, je la cite, un « syncrétisme plastique ». Ce syncrétisme plastique constitue la trace de cette identité diasporique qui elle-même est au cœur de, euh, de, de, des discours euh, qu'elle va produire autour de ses œuvres, qu'elle va parfois faire reproduire, euh, notamment dans le manifeste euh, contre euh, le code noir. Elle explique en permanence qu'elle est née à Dakar en 1965, d'origine béninoise, et qu'elle a été formée à l'art en Belgique. Ce rappel euh, d'une migration et d'une identité formée euh, dans un contexte de migration est associée et lui permet de contextualiser le rôle de griotte qu'elle fait sien pour parler de son statut euh, au regard de l'histoire coloniale. Je, je cite cet extrait d'un entretien euh, de l'artiste avec Sandrine Collard donc dans le catalogue Congoville. « Je me définis plus comme une griotte que comme une plasticienne. Au sens poétique, le griot interroge l'individu dans son parcours de vie. En absorbant les mots des anciens et en les modelant comme une boule de graisse qu'il place dans l'estomac de chaque passant avec l'ingrédient du jour. Au sens pratique, il casse le rythme banal en y insérant de subtils incidents, intégrant sa part d'éternité. Fin de citation. Donc, on voit cette identification de l'artiste à la figure de la griotte, dont elle est une lignée, dont elle est elle-même issue. Et cette, cette généalogie et cette recréation aussi, qu'elle opère va donner lieu à un véritable parallèle entre la pratique du griot et la conception d'une pratique du dessin narrative qui va se nouer en particulier autour de la notion d'écriture et de saisissement de réalité invisible. Le projet de, de, de critique du patrimoine et des conceptions modernes, artistiques modernes qu'elle mène, conduit en effet Pélagique Baguidi, je cite, à, à vouloir retranscrire en langage le monde colonial qui n'est jamais parti. Pour elle, je, je fais une citation, pour elle, cette tâche implique d'induire une dimension spirituelle à la pratique, à sa pratique. Et c'est là que le griot est important pour elle. La, elle, elle explique aussi qu'il y a une dimension animiste dans sa méthode de travail. Je la cite, euh, La dimension, il s'agit d'exprimer de, de, de, de, cette dimension de toucher le monde de l'esprit. Cette nécessité est particulièrement importante au regard de la nature de la présence dans le monde des héritages coloniaux. Moins intéressée comme une, à, à, à la différence d'une partie de, des artistes de sa génération par les traces matérielles de la colonie, dans la colonisation des villes, elle souligne l'omniprésence de l'esprit colonial, de cet esprit qui est toujours là. Et précisément, c'est une interprétation de la notion de colonialité qu'on va trouver par exemple dans les dans les textes du sociologue pér péruvien Hannibal Quirano, qui, euh, donc, la colonialité, hein, qui pour lui est, est cette forme qui reproduit euh, les formes structurelles actuelles de privilèges et de hiérarchies oppressives. Mais on voit comment l'artiste réinterprète cette notion-là en privilégiant l'idée euh, euh, d'un esprit de la colonisation qui serait encore là. Alors, pour le chasser, euh, l'artiste va mobiliser cette dimension animiste. Par exemple, enfin, une dimension animiste. Par exemple, dans le sillage du projet de Dismantled Writing, qu'elle avait réalisé hein. après euh, son, sa résidence au musée royal d'Afrique centrale de terre elle explique aussi qu'elle avait euh, invoqué l'esprit de l'ethnographe euh, Olga Bonne. Euh, et donc, c'était de cette manière-là qu'elle qu qu posait aussi euh, la question de la décolonisation. Ce, ce point-là de sa pratique m'a amené à, à m'interroger sur les enjeux de ce régime spectral. Euh, donc, Il y a donc la promotion d'un régime spectral dans, dans l'approche de Pélagique Baguidi. Or, comme l'a souligné T.J. Demos en se basant sur l'anthologie de Derrida dans « Spectre de Marx », le mode de présence du colonialisme agit comme des spectres, venant après sa mort. La prise en compte d'une telle spectralité, donc euh, ici dans le travail de Pélagique Baguidi, jetterait les bases d'une possibilité agissante capable de réveiller la conscience contemporaine. Ce faisant, nous dit Demos, la spectralité de la mémoire coloniale est révélée et l'artiste lui donne une nouvelle vie qui l'empêche de s'endormir tranquillement. L'intervention artistique des coloniales pratiquée par l'artiste dans les, les politiques de représentation du passé esclavagiste et ou colonial a pour conséquence de redéfinir les catégories artistiques héritées de l'épistémologie moderne. Par exemple, l'artiste va euh, récuser euh, la notion de performance. Elle explique « pour moi la performance c'est une notion technique que j'entends ici en Europe, comme étant une sorte d'appropriation du corps dans l'espace, mais ce que je fais j'ai le sentiment d'invoquer une autre dimension ». Elle préfère plutôt, et comme une forme résultante d'une de, de, pratique de dessin expérimentée depuis la position de la griotte, elle préfère parler d'intervention ritualisée. Alors, je, je voudrais maintenant ouvrir une autre section de cette, de cette présentation euh, en lien avec euh, la reconceptualisation des... Des, des, des termes pour parler de, des méthodes et des, et des pratiques, et qui a trait à la façon dont l'artiste va concevoir sa pratique comme soin. Mais euh, avant de, de, de, de donner quelques exemples et quelques, quelques analyses, je voudrais juste rappeler que euh, pour euh, Walter Mignolo et Rolando Vasquez, qui ont mené une enquête autour de l'esthétique moderne, euh, donc il était question de, de conduire à une investigation philosophique des concepts esthétiques. Et c'était seulement après ce, ce temps d'investigation philosophique que pouvait être, selon eux, recontextualiser l'esthétique comme étant une esthétique décoloniale. Et précisément, ce qui m'intéresse et pourquoi je vous et la raison pour laquelle je vous parle de d'un article donc de 2013 de Walter Mignolo et, et Rolando Vasquez c'est que dans, dans, leur, dans leur article, Decolonial Aesthesis, Colonial Wounds, Decolonial Healings, les deux auteurs s'intéressent à la façon dont certaines interventions dans le monde des arts contemporains vont contester non seulement, je les cite, la normativité hégémonique de l'esthétique dans, dans son propre domaine, mais vont aussi euh, mobiliser euh, des pratiques euh, de l'ordre du soin, de l'ordre de la guérison. Euh, et précisément... Ils en étaient arrivés à reconceptualiser les termes et les fonctions de l'esthétique à partir d'une mise en jeu, d'une absorption par eux-mêmes, donc du savoir abiayala, qui lui-même, qui est un savoir où prime l'idée de comprendre les actions humaines à partir de la guérison. Il me reste quelques minutes, Nicolas. Il reste très peu de temps, en vérité, oh, ah à Trois minutes. c'est bien ce qui me semblait. Donc, euh, je vais juste finir sur sur un projet, donc qui est celui-ci, Eliris de Lucy, donc Deleted and Renamed, euh, qui était un projet qui mettait en, en jeu donc cette cette poétique de la guérison. L'artiste avait réalisé une, une immense fresque en 2000, 2017 aux Canaries. Donc, euh, au, au marqueur permanent, à partir d'images, hein, selon cette méthodologie donc de, de travailler à partir d'images traumatiques, et elle demandait euh, par la suite euh, à, au spectateur de venir effacer euh, les traces euh, du, du dessin qu'elle avait réalisé. Donc, on voit bien comment, avec cette œuvre, Deleted and Renamed, euh, nous sommes face à une œuvre qui remet en cause la dimension, les limites entre performance et dessin. Où les modalités collectives permettent de transformer l'exposition en un espace de réflexion du public, mais aussi de le faire participer à une gestion de la violence collective. Ici, donc on voit comment le geste d'effacement euh, permet de réparer la, une, quelque chose de l'ordre de la relation au conflit dans une tentative du dépassement du trauma. Collectif. Alors pour conclure, euh, la, voilà, il faut donc voir que depuis une vingtaine d'années, l'artiste a, a, a intégré le dessin au cœur d'une pratique décoloniale et revendiquée comme telle. Euh, certains d'entre vous ont peut-être pu voir euh, l'un des projets qui constitue le cœur euh, de, de, de, de ce travail-là, donc en particulier de Missing Link, Decolonization. Uh, education by, by Mrs. Smilingstone, qui avait été exposée à la documenta de Cassel en 2017, et dans laquelle elle opérait finalement un véritable décentrement décolonial en se tournant vers la question de la futurité, puisque en ayant découvert la nature, euh, en particulier une nature qui n'avait pas été marquée par les traces de la colonisation, elle, elle souhaitait donc euh, euh, creuser la question d'une nature résiliente, d'une nature vivante. Comme, euh, comme, contenu, euh, comme contenu, donc à inscrire au cœur, au cœur de sa démarche. Donc, je vous remercie pour euh, votre attention. Euh, voilà Il manquait juste quelques diapositives mais, euh, et quelques éléments à, à expliquer sur les enjeux de, de la participation du corps du public dans euh, cette installation graphique. Mais voilà, je pense avoir dit euh, quand même certaines choses importantes. Je vous remercie.